Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors Aujourd'hui je vais vous présenter comment fonctionne la navigation entre les éléments de l'UI, c'est-à-dire euh, comment récupérer le focus, quel euh, élément de l'UI aura euh, le focus à partir du moment où j'aurai validé un élément. Alors évidemment c'est surtout intéressant pour les input fields ou ces choses-là quand vous faites euh, des formulaires de saisie. Alors, euh, on va voir ici comment ça fonctionne avec deux types d'éléments de, de lui qui sont très similaires, hein. de toute façon ça fonctionnera de la même manière pour les autres. Le premier ça va être un canvas bouton avec deux boutons sur l'écran comme vous pouvez le voir, j'ai simplement au niveau des boutons modifié la selected color en vert de manière à ce qu'on puisse voir quand est-ce qu'il est sélectionné. Alors euh, bah là on va démarrer tout de suite et ensuite on s'intéressera aux input fields parce qu'il y a souvent une question qui revient et je vous en parlerai ensuite, comment on peut modifier un petit peu les choses. Alors comment fonctionne le système à la base bah, Si vous lancez votre scène vous pouvez voir que rien ne se passe, alors ça c'est tout à fait euh, normal. Alors ce qu'on va faire avant toute chose, on voudrait sélectionner un élément de l'UI de la scène en premier lieu. Donc vous allez au niveau de l'Event System et là vous pouvez voir que vous avez first Selected et là j'ai None. Donc moi imaginons que je veux que le bouton de gauche soit sélectionné au lancement du jeu, en premier c'est lui qui doit avoir le focus, ben, je vais démarrer par lui. Alors maintenant je vais lancer la scène et on va voir comment tout ça fonctionne. Alors vous allez pouvoir observer en bas à droite un petit logiciel qui va euh, afficher les touches de mon clavier. Donc je vais d'ailleurs verrouiller ici euh, voilà comme vous pouvez le voir le, le, la souris aussi mais au moins ça vous permettra d'avoir une aide supplémentaire donc je lance ici la scène et on peut voir que le bouton vert de gauche a bien le focus maintenant comment faire pour naviguer sur l'autre bouton bah, je vais tout simplement utiliser les flèches directionnelles donc je vais prendre ici mon ma flèche directionnelle de droite comme vous pouvez le voir et là j'ai bien ici euh, ma flèche mon bouton de droite qui est sélectionné si je prends le bouton de gauche on peut voir que ça fonctionne aussi en fait en utilisant mes flèches directionnelles on peut voir que je peux euh, naviguer de gauche à droite alors ça ça fonctionne en fait avec les flèches directionnelles et c'est souvent là au blesse parce que euh, si on utilise euh, un formulaire, on a l'habitude d'utiliser tab et vous allez voir qu'il y a une petite possibilité de le contourner très facilement avec un script. Donc voilà comment ça fonctionne mais maintenant comment tout ça fonctionne réellement alors il suffit pour s'en rendre compte d'aller sur un des deux boutons, on va prendre le bouton de gauche en premier, euh, je vais ici déloquer l'inspecteur, c'était pour éviter que vous ne voyez pas du tout euh, les flèches directionnelles que j'utilise avec mon petit logiciel, mais euh, peu importe, vous allez au niveau euh, du bouton et là vous pouvez observer que vous avez navigation, et là il est en mode automatique, si je fais visualise, on peut voir que j'ai deux flèches qui apparaissent, une flèche qui va de mon bouton de gauche vers le bouton de droite et l'inverse, une flèche qui va de mon bouton de droite à mon bouton de gauche alors ce qui est intéressant c'est que c'est le même système un petit peu que les transitions c'est à dire qu'ici en fait bah, ça me dit qu'en utilisant les flèches directionnelles de droite eh ben, je vais pouvoir aller sur ce bouton-là. À partir de celui-ci, en utilisant la flèche directionnelle de gauche, je vais pouvoir aller sur ce bouton-là. Alors si vous voulez savoir que, pourquoi ça fonctionne automatiquement, c'est qu'Unity est capable, en fonction de l'ordre de dépôt de vos éléments de l'UI, en fait, il, met, il marche en automatique, comme vous pouvez le voir. Donc il y a possibilité, par exemple, de le faire en explicite, c'est-à-dire nous-mêmes, si on voudrait modifier les choses. Donc je vais mettre en explicite sur les deux boutons. Je vais d'abord faire non et ensuite explicite. Euh, voilà, alors ça c'est d'autres valeurs qui étaient restées avant, vous, vous allez plutôt être là. Voilà, donc au bouton de droite, je suis sur le bouton de droite. Donc en fait vous avez quatre possibilités, Select On Up, donc la touche du haut, la touche du bas, la touche de gauche et la touche de droite. Bah ben Là en fait à la touche de gauche, je veux dire quand je suis dans le bouton de droite, je veux en fait, quand j'appuie sur la touche de gauche, là et dans le bouton de gauche. Et là on peut voir que j'ai bien la flèche qui démarre de là et qui arrive ici. Alors je pourrais aussi dire par exemple je veux quand j'appuie ici euh, en bas par exemple j'arrive aussi sous ce bouton donc ce que je vais faire je vais de nouveau prendre le bouton de gauche et là je vais dire euh, on down et là vous pouvez voir que justement par rapport à mon élément de lui là j'appuie sur la touche de gauche donc ça part de la gauche là j'appuie sur la touche du bas ça part du bas et on peut voir que j'arrive ici. Alors à l'inverse, au niveau du bouton de gauche, je pourrais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, je vais mettre Explicite. Voilà, on peut voir que j'avais déjà des choses dedans, mais je vais les supprimer. C'était quelques tests. Donc là, au niveau du bouton de gauche, je veux aller sur le bouton de droite si je sélectionne la flèche de euh, droite, donc « Right ». Et je pourrais faire la même chose en disant maintenant si j'appuie sur la flèche euh, du haut, par exemple. Voilà. Euh, pardon. Alors là, je me suis trompé. Oui, j'ai sélectionné le bouton de gauche. C'est pas ça, c'est le bouton de droite. Voilà. « haut On peut voir que de toute façon, on avait une petite aide on le voyait. Donc là, on peut bien voir que ça fait des allers-retours. Donc si maintenant, je relance. Alors, je vais remettre ici quelque chose de un peu plus vide et je vais le loquer pour que vous puissiez bien voir les, les touches que, que j'utilise. Donc si je lance, voilà. On peut voir que je suis bien à gauche. À droite, ça fonctionne toujours, flèche de droite, flèche de gauche, ça fonctionne. Alors ici, c'était flèche euh, du haut, voilà. Et ici, flèche du bas, bah, on peut voir que ça fonctionne aussi. Donc je peux, vous euh, voyez, euh, gérer ce système moi-même comme je le désire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous pouvez voir qu'avec ce système de visualisation, c'est pas bien compliqué en fait. Il suffit d'aller sur un élément de l'UI en question. On peut voir qu'il est un peu plus en jaune que les autres. Et on peut voir qu'au niveau ici euh, de euh, navigation, si on en explicite, bah, on peut gérer les choses comme on le désire. Alors nous voilà avec un autre exemple et les input fields, parce que là c'est un petit peu différent. Donc au niveau du système, ça va fonctionner exactement de la même manière. Regardez, je suis en automatique, donc je ne vous ferai plus la front de vous montrer comment ça marche. Mais on a de nouveau navigation et visualise. Euh, voilà, donc on peut voir que en fait, si je suis sur l'input field 1, je descends au 2 en appuyant sur la flèche du bas et euh, inversement, si je suis sur le 2, bah, ça continue vers le bas, mais on peut voir que j'ai aussi la possibilité avec la flèche du haut de remonter vers le haut. En fait, c'est l'ordre de création, donc si vous ne vous trompez pas dans l'ordre de Création, normalement il n'y a pas de problème. On peut voir que là en fait j'ai euh, uniquement la flèche du haut, c'est-à-dire que du troisième je peux que remonter. Alors je pourrais très bien créer un système en utilisant la flèche du bas, je dirais en partant du bas on repart au premier tout simplement. Ce serait faisable maintenant, je pense que vous savez le faire. Mais l'intérêt ici, alors attention, c'est un peu différent parce que si j'utilise un input field, il y a le mode édition du input field. Donc là déjà on peut voir qu'il sélectionne pas en premier. Donc l'event system, et je vais aller glisser dedans mon premier euh, ici au lieu de bouton de gauche. Voilà, je lance. Donc là on peut voir qu'il il est bien sélectionné mon curseur en fait est en attente on peut voir que je dois écrire ici euh, du texte si maintenant j'appuie sur la touche du bas de la flèche du bas ça ne fonctionne pas alors d'ailleurs je vais vous lancer ici Carnac pour que vous voyez de nouveau un petit peu ce qui se passe alors par contre voilà on va faire ça ce sera un peu plus simple pour vous donc si je suis là et que j'appuie sur la flèche du bas rien ne se passe il faudra que j'appuie sur entrée Alors évidemment il faut que vous ayez le focus là je l'ai pas voilà on recommence j'appuie sur entrée et là on peut voir que je suis toujours en mode sélection mais plus en mode édition à partir de ce moment là je vais pouvoir descendre mais encore une fois maintenant si je rappuie ça ne fonctionne pas je dois écrire du texte et le valider par la touche entrée pour ensuite pouvoir descendre voilà et ici on avait pu voir que si je valide voilà je suis en mode maintenant je ne suis plus en mode édition, je ne peux que remonter, comme vous pouvez le voir. Donc ça, euh, c'est une chose. Alors, ce qui revient souvent, c'est euh, comment faire pour des input fields, notamment euh, pour pouvoir utiliser, euh, je vais couper maintenant ce logiciel, voilà, pouvoir utiliser la touche tabulation. Bah, avec un script, on va pouvoir le faire assez facilement. Je vais vous expliquer comment faire, vous allez voir, ça va prendre quelques secondes. On va créer un, un script qui va s'appeler, par exemple, euh, tab tab tab tout court voilà tab, élément, tab UI, voilà euh, et on va l'affecter à un objet par exemple ici l'event system donc je vais l'affecter ici un objet fixe et on va l'éditer ensemble donc on aura besoin évidemment d'interagir sur les éléments de lui donc on prend un unityengine.ui au niveau de l'espace de nom et on va avoir besoin euh, d'un autre, autre namespace qui est unityengine.eventSystem. C'est très important, c'est lui qui va nous gérer, nous permettre de gérer en fait, les événements et de détecter un petit peu tout ça. Donc on va utiliser ClubDate évidemment, et on va faire une condition. Déjà la touche ifInput.getKeyDown. Donc ici, euh, bah, on va utiliser par exemple la touche Tab, hein, évidemment, c'est ça qu'on a besoin, on pourrait en prendre une autre, mais bon, keycode.tab. Euh, tab, voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ben, je vais aller chercher un game object, en fait le, celui qui est euh, sélectionné actuellement. Donc je vais l'appeler euh, c pour le current. Voilà. Et je vais aller chercher event alors, essayer de pas me taper event me tromper, voilà, event system .current. Et là on va aller chercher current selected game object, Voilà. Donc ça, je le mets dans ma variable de type GameObject c. Donc je vérifie qu'elle n'est pas nulle au cas où j'ai une erreur. Donc if c égale euh, égal, égal nul à Ce moment-là, qu'est-ce que je fais bah, Je fais un simple return. Voilà, je quitte en fait l'update et je m'arrête là. Voilà, donc ensuite j'ai besoin de, de récupérer euh, cet objet maintenant sous forme de selectable. C'est un type de variable donc selectable. Voilà, je vais l'appeler s est égal à quoi bah, Je vais aller chercher le c, c'est-à-dire que le current, et je vais faire un get component dessus de son composant selectable. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué, et évidemment, on va faire la même chose. On va dire que si s euh, est égal à nul, c'est-à-dire que de nouveau, bah, j'ai rien. À ce moment-là, bah, je fais un return de nouveau, ça évitera les erreurs. Voilà. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est justement de passer au suivant. Alors attention, on pourrait avec tab aussi dire maintenant, bah, tu remontes. Si par exemple, j'appuie sur contrôle, la touche contrôle par exemple. Donc on va utiliser une expression conditionnelle avec un opérateur ternaire pour euh, simplifier les choses. Donc ici, on va créer une variable de type Selectable qui va être next, pour next, next element par exemple. Et on va dire, on va utiliser une condition ternaire, on va dire if input point, et là je vais utiliser une touche, get key. Alors on reste, on fonctionne dessus et on va l'appeler, on va aller chercher euh, left Ctrl par exemple, left control. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais bah, J'utilise mon petit opérateur. Et euh, bah, si c'est vrai, c'est-à-dire que si j'appuie sur left, à ce moment-là, le suivant ne va pas être le, celui qui descend, mais celui qui monte. Donc je vais prendre mon selectable. Donc je vais lui dire que ça égale à S. Point. Et là, je vais aller chercher une méthode qui s'appelle euh, findSelectable. En up. alors là je fais que monter et descendre c'est une méthode du coup j'oublie pas euh, les parenthèses et là je vais réduire un petit peu pour que vous voyez bien la condition inverse c'est à dire si c'est faux c'est à dire que si j'appuie pas dessus bah à ce moment là je vais aller chercher s.findselectabledown selectable euh, down pour descendre et comme c'est une méthode voilà de nouveau comme ça donc bah, je fais euh, pour faire proprement les choses on va dire if next enfin pas proprement parce que là en fait on a défini next notre selectable maintenant on a encore une action à faire dessus donc je dis que si next il est différent là du coup de nul c'est à dire que là il y a bien quelque chose à ce moment là bah, au lieu euh, de faire un return comme on faisait tout à l'heure là on va faire une action sur le next donc on va faire next et on va aller chercher la méthode select pour le sélectionner tout simplement bah, ça vous allez voir que ça va nous permettre d'utiliser la touche tab très facilement et aussi left control tab pour aller dans l'autre sens tout simplement. Donc on retourne au niveau d'Unity. Évidemment, je vais remettre la main caméra ici et je vais loquer de nouveau pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc si maintenant euh, je lance, alors on va évidemment relancer le logiciel et donc je lance ma scène. On peut voir que le premier est bien sélectionné. Et là, contrairement à tout à l'heure, du coup, comme j'utilise l'update et euh, les events systems, regardez, je peux appuyer sur tab et je vais bien sur le suivant. Si je rappuie sur tab, je vais bien sur le suivant. Si je rappuie encore, là, plus rien ne se passe. Par contre, si je fais CTRL plus tab, là, je remonte bien donc voilà qui est assez intéressant parce que vous pouvez voir qu'avec ce simple script vous pouvez euh, en fait utiliser la touche table et ça c'est une question qui revient souvent notamment pour les input fields vous bah, voyez que vous pouvez le faire, ça fonctionnerait aussi de la même manière si maintenant j'utilise euh, mon canvas button, donc je vais l'activer et je vais désactiver celui-ci alors à partir du moment, et n'oubliez pas ici dans mon script je gère que up et down, heureusement on l'avait fait pour ça, donc je vais euh, lancer ça euh, bon bah là il n'a pas été sélectionné parce que je n'ai pas modifié mais je vais sélectionner celui-là, donc si maintenant ici je sais plus je vais faire CTRL tab on peut voir que je passe bien au suivant si je fais tab je passe bien à l'autre parce que là je gère que le contrôle en haut et en bas rappelez vous dans mon script mais il existe ici euh, les quatre méthodes hein. vous pouvez voir que là j'ai on up mais j'ai aussi euh, on down on left on right donc ça fonctionne de la même manière que ce que vous auriez vu dans l'inspecteur au niveau de la sélection donc voilà un petit euh, tuto très simple rapide mais euh, qui au moins vous explique comment tout ça fonctionne au niveau de la navigation des contrôles utilisateurs enfin des contrôles de lui un petit script qui vous permet d'utiliser la touche Tab, c'est toujours un petit peu plus sympa, donc si vous voulez récupérer le script, bah, allez sous la vidéo il y a un lien vers euh, l'article sur le site web, vous pouvez faire un copier coller, et puis voilà donc il faut savoir que c'est euh, les, les flèches directionnelles sont utilisées par défaut c'est vrai que ça peut être embêtant pour une application desktop, et, parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser les flèches pour ça, c'est plutôt la touche Tab mais euh, dans les mobiles, il vaut mieux pas mettre Tab parce que là vous allez avoir des problèmes, pour l'application mobile c'est quand même euh, optimisé, il n'y a rien à modifier voilà, donc j'espère que cette